Bonjour, élève harmoniciste. Ici, c'est la vidéo du samedi midi. enfin, c’est la chaîne YouTube Armo Chopin, mais c’est lors de la vidéo du samedi midi puisque nous sommes samedi et qu’il est midi. Pour cette fois, j'ai choisi un morceau de rock. Ah oui tiens ça change un peu. Bon, matinée de jazz quand même. Bon Jazz rock on va dire. En fait, c'est une balade rock qui a été reprise euh, de façon binaire avec un accompagnement. Voilà, entre le jazz et le rock. Disons que ce n'est pas un rock dur, c'est euh, un orchestre de jazz euh, avec des instruments électriques qui jouent une balade rock. Bon, ce morceau c'est « Every Breath You Take ». C'est un morceau de Sting. Ah oui, c'est rare que je te parle de Sting euh, dans euh, les vidéos de samedi midi, c'est la première fois en fait. Mais c'est vraiment une balade magnifique. Franchement, j'adore jouer ce, cette balade. Donc euh, je te fais une démonstration à l'harmonica sur une bête de course en si bémol. Et si ça t'intéresse, je t'expliquerai à la fin de la vidéo comment toi aussi, toi oui, toi aussi, tu peux apprendre à jouer ce morceau. Bah vraiment, c'est un régal de jouer cette balade de Sting à l'harmonica. Franchement, si tu as aimé ce morceau, euh, bah écoute, je vais t'apprendre à le jouer et tu vas te régaler. Alors, une petite euh, indication très importante quand même. Ce n'est pas un morceau pour débutants. Ce n'est même pas un morceau pour ceux qui commencent à être très altérations. Non, c'est un morceau de niveau 3 et oui carrément. Niveau 1, c'est quand tu sais jouer toutes les notes aspirer et souffler naturel sur l'instrument, ce qui est déjà pas mal. Niveau 2, tu es capable de jouer aussi toutes les altérations aspirées. Et niveau 3, tu sais jouer également les overblows. Bon, les overblows, il n'y en a pas beaucoup, hein. il y en a un seul et c'est l'overblow en 5, qu'on joue deux fois sur ce morceau. Donc si tu commences à trail les overblows, bah, ça peut être l'occasion de travailler ce morceau de Sting, Every Breath You Take. Comment faire Eh bien tout simplement, tu cliques sur le i comme invitation ou sur le lien en description de cette vidéo, tu vas être redirigé sur le catalogue de tous les morceaux qui sont disponibles pour apprendre à les jouer grâce à la méthode dérive. La méthode dérive, c'est une méthode en 7 étapes qui te permet de partir de la partition d'origine jusqu'à l'interprétation, l'improvisation telle que je viens de le faire. À la fin euh, du cours, à la fin de la formation en sept étapes. Alors, ce n'est pas une formation qui prend 15 ans, hein. ça peut se faire en une semaine si tu as déjà un bon niveau à l'harmonica. Si tu commences les overblows, que tu as besoin d'encore un peu plus de temps, ça peut prendre deux semaines, trois semaines, un mois euh, maximum. Et donc, en prenant ce cours, tu as toute l'assurance de pouvoir jouer ce morceau avec la piste d'accompagnement que je te fournis. Euh, tu peux jouer ça devant ta famille, devant tes amis, devant tes enfants, tes petits-enfants. À mon avis, ils vont être épatés, surtout si tu travailles bien euh, les différents timbres que l'on peut obtenir avec cet instrument. Franchement, les, les trois altérés deux fois waouh, sont absolument magnifiques. Euh, euh, le 5 over blow quand tu le réussis. Euh, enfin, tout, tout est beau dans ce morceau, en fait. Voilà. Ok, ben écoute, euh, amuse-toi bien avec euh, ce cours et ce morceau, donc tu cliques sur le « i » ou sur le lien en description de cette vidéo. Et de toute façon, on se retrouve samedi prochain, samedi oui, mais samedi midi